Trois mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration. Car quand on dit adoration, certaines personnes ou beaucoup de personnes pensent directement au chant. Mais j'ai l'habitude de dire que l'adoration est loin d'être un simple chant. L'adoration, c'est beaucoup plus profond qu'un simple chant. Voyons aujourd'hui trois mots hébreux qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. Le premier mot, c'est le mot segade. Le mot segade. Que signifie exactement ce mot Ce mot veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. C'est le premier mot qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. Adorer, c'est se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect selon ce mot hébreu, ségade. Le deuxième mot hébreu que nous voulons considérer, c'est le mot abad. Le mot abad. Le deuxième mot hébreu qui nous aide à bien comprendre le sens de l'adoration. Le mot abad. Le mot Abad veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. Travailler, œuvrer ou servir Dieu. L'adoration, ça a rapport à tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur par amour. C'est très important le mot amour parce que l'amour doit être à la base de tout. Ce que nous faisons pour le seigneur travailler œuvrer ou servir dieu c'est la signification du mot abad un deuxième mot hébreu qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration ce que je fais pour le seigneur par amour pour lui c'est un acte d'adoration c'est pourquoi j'ai toujours exhorté ceux qui veulent travailler pour dieu de chasser, de bannir en quelque sorte la négligence. Il ne faut pas travailler pour le Seigneur avec négligence. Parce que le travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, par amour pour lui, c'est un acte d'adoration. Et le troisième mot hébreu que nous voulons considérer, c'est le mot chaka. Chaka, ce mot veut dire se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. C'est le sens du mot « shaka », un troisième mot hébreu qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. Adorer Dieu, c'est se courber soi-même en sa présence se courber soi même devant dieu se courber soi même c'est un acte d'abandon on s'efface pour laisser paraître pour laisser éclater la gloire de dieu à travers ce mot nous pouvons dire haut et fort pour adorer Dieu réellement, pour adorer Dieu véritablement, il faut mettre de côté l'orgueil. Il faut mettre de côté le moi. Il faut mettre de côté ce que je pourrais appeler l'exhibitionnisme. Quand on adore Dieu, on n'est pas, pour, pour, pour, pour pas là pour se faire voir, on n'est pas là pour se faire remorquer. <rire> On n'est pas là pour se faire voir, on n'est pas là pour se faire remarquer, mais on est là pour rendre hommage à Dieu parce que Lui seul est digne d'être adoré. Nous venons de voir trois mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration. Le premier mot, c'est le mot « segad ». Le deuxième mot, c'est le mot « abad ». Et le troisième mot, c'est le mot « chaka ». A bien remarquer que ces trois mots-là ne nous parlent nullement de chanter, d'élever les mains. Mais ces mots, en résumé, nous parlent du respect. Ces mots nous parlent de la crainte qu'on a pour Dieu. Ces mots nous parlent d'hommage de, de, qu'on rend à Dieu c'est ça l'adoration selon ces trois mots hébreux merci à tous ceux et celles qui ont regardé ou qui regardent cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne je vous demande de le faire restez branchés pour pouvoir retrouver d'autres vidéos merci c'est votre frère votre ami, adorateur Berthe Dorville-Mar. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.